Écrire en logiciel avec tout ce que ça entend derrière, la doc, les tests, les outils autour. Nous, on fait de la messagerie, donc pour reprendre des données de plateformes de Exchange, Domino, supporter X plateforme ou autre, c'est un vrai travail. Et dans le modèle open source, ce n'est pas un travail que les clients vont acheter. Parce qu'ils vont acheter une fonctionnalité, ils ne vont pas acheter toute la mécanique de support de X version, etc. etc. Donc nous, dans notre modèle, ce qu'on a... Décider et après expérimentation de modèles plutôt basés sur le service word, c'est de dire si on veut être compétitif par rapport aux exchange, domino, gmail et autres, euh, c'est de dire il faut vraiment se spécialiser à fond et à outrance euh, sur le fonctionnel, sur tous les outils autour pour fournir une plateforme de qualité, pour fournir des outils aux partenaires pour arriver à faire des projets de façon euh efficace, simple, et où ils vont passer du temps plutôt à apporter de la valeur au client, à régler les problématiques spécifiques du client plutôt qu'à essayer de construire une solution chez lui. En open source, il y a un petit sujet parce que on se dit ben, le logiciel, il ne faut pas forcément qu'il soit payant, partagé. Or, une solution pour un client, c'est pas qu'un logiciel. C'est un logiciel et tout un tas de choses autour. Et tout ça, c'est un coût. Et donc, pour arriver à être compétitif et à faire quelque chose de performant là-dedans, il faut investir beaucoup là-dessus. Et donc, avoir un revenu qui nous permette d'être concentré là-dessus. Et moi j'ai un principe clair, c'est que nous on est éditeur, si on se met à faire des projets, mais pendant qu'on fait un projet on n'écrit pas le logiciel. Et si on veut avoir une chance et d'être compétitif, il faut qu'on passe 100% de notre énergie à écrire le logiciel. Donc on a acté un modèle économique qui est basé sur un revenu récurrent à partir du logiciel et qui va permettre ensuite de définir notre frontière claire. Nous qu'est-ce qu'on fournit client et aux partenaires c'est un logiciel qui est open source mais on va fournir tout un tas de choses autour et le partenaire lui va s'occuper de réaliser les projets en fait tout le monde est gagnant dans ce modèle parce que le client il a un produit qui est beaucoup mieux fini avec une documentation qui est à jour qui sort le même jour que la version avec des outils de reprise avec tout un tas de plugins autour d'outils complémentaires le partenaire pour lui c'est très clair parce qu'il sait ce qu'il vend il peut s'appuyer sur un éditeur qui va l'accompagner et lui fournir un soft qui marche il n'aura pas besoin de l'installer 12 fois l'installation ça va prendre très peu de temps c'est tout le paramétrage intelligent pour le partenaire qui va prendre du temps et donc le partenaire aura un modèle très clair de service de s'occuper des problématiques du client le client va avoir une solution globale qui marche et nous on s'assure un revenu récurrent et donc on peut rester concentré à fond sur le logiciel et je pense que c'est vraiment le modèle euh, compris les gros éditeurs open source que nous on assume complètement euh, on fournit un produit, l'open source, mais une solution, ce n'est pas qu'un produit, c'est du support, c'est des outils autour, c'est un suivi dans le temps, de l'évolutivité. Tout ça, on le fournit à base d'une souscription. C'est très clair pour le partenaire qui peut s'appuyer sur nous du coup, pour faire son business et pour le client, c'est tout bénéfique parce qu'il a un produit open source qui est au niveau des concurrents propriétaires.